bateau en bois pour pas trop cher autour de 15 euros cela je crois que je payé 17 ou 18 euros ou plus je me rappelle plus le paquet emballé dans un paquet emballé dans un paquet en plastique ben, un sachet plastique quoi et avec ce deuxième emballage des trous partout. Regardez comme c'est déchiré. Heureusement, je perds pas des pièces en route. Tout ça semble être là, mais je crois il y a quelques casses. On va voir. Des, pl des planches très très fines découpées au laser avec euh, le décor les tracés au laser c'est joli mais c'est trop fine du coup ça va casser à fond la bobine de cordes pour faire les, les cordes qui attachent au mains, au aux voile du coup c'est pas ça du tout c'est des cordes de mauvaise qualité, des, des fils à, court, à quoi, de très mauvaise qualité trop fine, pas assez épais normalement il faut beaucoup plus épais que ça, beaucoup beaucoup plus et du coup euh, je crois pas que ça va servir beaucoup ouais, je vais essayer de trouver, si c'est possible de trouver des cordes beaucoup plus épais voilà déjà je vois y a un bout qui est parti hein? qui est ici Donc, une trafine, c'est combien On va dire 5 mm à peu près. 4-5 mm d'épaisseur. De donc, dessiné au laser et prédécoupé au laser. Donc, donc le morceau qui est parti. Cette planche est beaucoup plus épais. On voit la différence. Regardez. Celui-là, on va tout faire dans cette 7 8 non 6 plutôt 6 mm ou 5 mm donc du coup celui-là fait 2 3 mm 2 mm donc ici 5 mm on va dire en épaisseur donc c'est plus épais deux fois plus épais que l'autre avec des petites boulettes je crois. Hum, au laser donc la cravure beaucoup plus épais déjà c'est celui-là cette planche là de qualité elle est bonne là sur en mille morceaux du coup mmh. très joli cravure au laser mais oui, voilà tout part en pièces dont les 2 deux, deux mm ici 2-3 mm il y a des numéros qui sont sur les, sur la partie non utilisée, donc parfait en miettes. Le pont, pareil, 2000 mm d'épaisseur, très fine mais très joli au niveau gravure mais ça va casser à fond beaucoup plus épais ici c'est du 5 mm donc à peu près donc qualité supérieure ici par rapport aux autres ici j'ai des mains c'est en fait c'est des baguettes rondes de différents diamètres j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de baguettes rondes parce que j'ai vu sur euh, les images de présentation de la vente il y a à peu près 10 baguettes et moi j'en ai 5 seulement 3 ici, 3 longs et 2 petites donc euh, j'ai l'impression que j'ai la moitié en moi donc j'aurais pas assez si c'est vrai, j'aurais pas assez pour faire le chroma, le mât moyen. Et il y a une superposition pour allonger en plus haut. Il y a pour le pont devant et pour l'arrière. Du coup, j'en ai pas assez. J'ai l'impression. Hein. Donc je ne sais pas si c'est ça. Mais en, en tout cas, par rapport aux photos de la présentation, j'ai deux fois moins. Ici, des lattes. Ouais, un petit paquet de lattes. Pour, euh, faire le contour de la coque du bateau le contour c'est-à-dire euh, le contour style comme ça quoi ah. Ah, là il y a un qui est cassé c'est un petit lat une pièce qui est cassée que j'avais vu avant je sais plus il ah, ah, y a plusieurs de cassés Ici, voilà. donc il y a pas mal de casse euh, en route en espérant que c'est pas de casse grave, donc c'est ici qui est cassé et surtout euh, si j'arrive à trouver des baguettes d'échange pour euh, le manque s'il manque et la planche assez épais ici 5 mm donc ici avec la gravure au laser donc qualité supérieure par rapport aux, aux autres très fines de 2 mm ici là il est parti celui-là aussi là, j'ai même pas fait cra craquer il est parti tout seul euh, les prolures du laser pendant la découpe oui c'est tout simple en fait, une planche, une grande planche en largeur, une planche moins large C'est les deux, c'est planches planche épaisseur, au niveau épaisseur, donc avec la, les petites boules trois planches, mini planches en épaisseur, les autres c'est une planches de 2 mm très fines. voilà, ça, ça part en miettes déjà ici un tissu on dirait du, du tissu ce tissu c'est bien on dirait du comment on appelle ça du tissu fait avec des fibres de je sais pas quoi donc hop qualité j'aime bien cette qualité c'est pas du tissu tout lisse là c'est des tissu où on sent le, on sent la texture du avec des fibres je sais pas quoi là assez qui n'est pas très lisse qui est assez rugueux sac de riz voilà un peu comme des sacs de riz des anciens sacs de riz fait avec des fibres de coco la notice deux feuilles qui se baladent comme ça avec très peu d'indications en fait euh, c'est même pas une feuille de notice c'est une feuille de présentation, en fait, où il n'y a pas grand-chose à voir, c'est écrit en chinois, en anglais, et là, incompréhensible du tout, je ne sais pas si c'est le diamètre, ou quoi, donc ici, je pense que c'est le diamètre, mais apparemment, euh, c'est bizarre quand même le diamètre, 5 fois, il n'y a pas le nombre de pièces, donc ça, je n'ai pas trop compris, et là, il dit par exemple un diamètre 5 c'est-à-dire différents diamètres. J'ai pas autant de diamètre que ça. 5, 2, 3, 4. Donc, euh, je vais vérifier ça. Voilà, au niveau de notice, c'est juste euh, quelques infos pour la voile. Du coup, la voile, je sais même pas comment on va faire pour la découper on ne sait pas s'il si faut copier avec une taille exacte ou pas ou il faut agrandir l'image pour découper cette euh, tissu qui est beaucoup plus grand en fait par rapport aux photos ici euh, feuilles A3, A4, deux feuilles A4 vraiment il n'y a pas grand chose à, à voir du coup au niveau de notice inexistant voilà. Du coup, je sais pas trop comment on va faire au niveau dimension. Et pareil, il y a les numéros. Ah oui. 1, 1, 2, 3, 4. 4 bois. Le cinquième bois découpé, je pense. Ça, ça doit être ça. Donc, il y a 4. 1, 2, 3. Donc, quatre bois les cinquième qui est découpé un petit morceau je pensais ça donc voilà du coup il manque pas les baguettes rondes il y a quatre en tout plus un cinquième qui est prédécoupé prédécoupé c'est moi qui la découpe la notice donc pas grand chose à voir à part euh, une vue d'ensemble de différents coupes sans explication de d'assemblage juste pour dire que des pièces montées ça ça ressemble à ça non. du coup la voile je sais que ça en fait j'ai pas d'autres informations pour la voile euh, non donc c'est assez incompréhensible au niveau détail hein, de d'assemblage voilà. voilà, bon, je viens de noter les diamètres de chaque baguette est par rapport aux notices ici. La notice est allée, il y a quatre tailles différentes 4 ou 5 4 tailles différentes de 5 mm de diamètre, 2 mm, 3 mm et 4 mm. Donc, j'ai noté sur les baguettes du coup. Ici, 5 mm le gros Et deuxième, c'est 4 mm. J'ai noté ici. Voilà, 5 mm le gros, 4 mm de diamètre de moyen. Et après, il y a un de 3 mm qui est ici. 3 mm, j'ai noté ici. Et il y a deux de 2 mm. C'est le plus petit baguette des courtes de courtes de 2 mm voilà 3 mm 4 mm et 5 mm voilà donc voilà c'est par rapport aux indications